et n'oublie aucun de tes bienfaits. Je rends grâce à ton nom le Saint d'Israël. Je rends grâce à ton nom le tout-puissant Dieu. Je rends grâce à ton nom. Je rends grâce à ton nom. Dieu Seigneur, nous bénissons ton nom pour cet après-midi. Ce moment, Seigneur, nous voulons partager ta parole. Seigneur, laisse que tu puisses parler à nos cœurs et que nos vies transforment et que nos vies soient bénies. Et que nos vies soient révoltées, Seigneur, à travers, Seigneur, de cette parole. Seigneur, de quoi que nous soyons révoltés, Seigneur, face aux mauvaises situations. Face aux mauvaises circonstances. Père Saint, Dieu glorieux. Nous voulons vivre, Seigneur, de quoi différemment. Et nous voulons voir, Seigneur, des résultats différents qu'on avait vus avant. Car c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre roi. Père éternel, nous rendons grâce à ton nom. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Merci, cher Saint-Esprit. Qu en quest de reconnaissance, nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Si tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Si tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Si tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Que si Dieu. Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu soit loué. Le dimanche passé, j'avais dit on bah, va essayer de de nous aider pour pouvoir euh, voilà, pratiquer des choses dans nos vies. Pourquoi? Parce que plus on fait la même chose dans la vie, plus on a de mêmes résultats. Mais si on fait de, des choses différemment, on aura aussi des résultats différents. Est-ce que tu peux dire « Amen, amen. » Tu peux dire « Amen, amen. » Si tu as la possibilité de t'asseoir, tu peux t'asseoir. Ne te donne pas la punition de rester debout jusqu'à la fin du culte. Moi j'ai besoin que tu puisses comprendre ces choses parce que ces choses vont t'aider. Peut-être qu'on n'est pas tout, mais on apprend des choses. On apprend des choses. On n'a pas besoin de chaises au aujourd'hui. On s'assoit par terre. On est par terre. S'il vous plaît. J'avais très bien dit, nous sommes dans la prière et nous resterons par terre. Nous parlons d'un homme prophétique. Et le dimanche passé, j'avais essayé d'expliquer plusieurs choses sur un homme prophétique. J'avais dit une chose au début de toute chose en disant que beaucoup de parents ils ont détruit la vie de leurs enfants à cause des paroles quand ils ne savent pas dire des choses déclarer des choses tu ignores d'autres circonstances tu verras que les choses peuvent s'accomplir, mais tu ne vas pas savoir comment toutes ces choses sont arrivées dans ta vie. Alléluia! Amen. Alléluia! J'attends la main des trois personnes, j'ai vu attendre la main de tout le monde. Alléluia! Fortifie-moi afin que je puisse vous transmettre ces messages. Vos amens va me donner de la force et le courage de partager avec vous ceci. Je vous avais dit dans les prophétiques, nous avons des dimensions. J'avais dit, il y a la dimension où tu peux faire des prières, tu peux déclarer des choses comme un enfant de Dieu. Mais il y a aussi la dimension nos prières des fois ça ne suffit pas vous savez dans la vie il y a des fois tu arrives dans une situation tu commences à plaire et tu ne sais pas quoi dire non parce que tu ne veux rien dire mais parce que tu vois que tu es à la fin et tu ne sais pas je vais faire quoi je vais dire quoi Quel sera le sort de ma vie Et dans cette dimensions ça va nous aider à comprendre ce que, que moi je peux faire lorsque je suis dans cette situation. Je veux qu'on nous lise Ephésiens chapitre 6, verset 1.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 Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit ceci Faites en tout temps des prières. La Bible ne s'arrête pas là, mais la Bible parle de la prière est en esprit. Vous allez comprendre que dans ces versets, la Bible nous montre très bien que. Il n'y a pas une sorte ou une sorte plutôt de prière, mais il y a plusieurs sortes de prières. Cela veut dire quand je suis dans un problème et qu'un problème arrive dans ma vie, un problème persiste dans ma vie, je dois passer dans plusieurs sortes de prières jusqu'à ce que je verrai le résultat de mon problème. La Bible réclame dans le, dans le verset 28, nous, nous devons démarrer dans une persévérance. Une persévérance qui, qui peut prendre encore beaucoup de temps. Et il y a des personnes qui peuvent commencer à prier pendant un mois, deux mois, trois mois. Lorsqu'ils ne voient pas les résultats, ils laissent tomber. Moi, j'ai toujours dit ceci. Quand tu pries pour une chose, tu vois, tu fais des prières normales et que tu vois que des prières, là, ça ne marche pas, tu dois changer une autre forme. Quand tu vois que cela ne marche pas, tu changes encore une autre forme. Quand tu vois que ça ne marche pas, tu dois encore changer jusqu'à ce que tu vas voir les résultats de ton problème. Est-ce que tu peux dire « Amen, amen. » Voilà pourquoi, dans notre sous thème d'aujourd'hui, j'ai dit ceci, la prière et les actes prophétiques. Écoutez, une prière prophétique, j'ai donné comme définition, ce n'est pas une prière que toi tu vas adresser à Dieu. Mais une prière prophétique, c'est une prière où un Dieu qui est en train de déclarer des choses qui doivent arriver futurement. Est-ce que tu peux dire amen? amen? Écoutez, quand je parle, ce n'est pas une prière qui adresse à Dieu. Parce que lorsque nous adressons des prières à Dieu, nous demandons à Dieu d'agir. Mais il y a une dimension où un enfant de Dieu, il ne doit plus demander à Dieu d'agir, mais il doit agir lui comme un prophète. Amen! Voilà pourquoi vous verrez dans la Bible, plusieurs hommes de Dieu ou plusieurs prophètes, ils sont en train de dire des choses, de déclarer des choses, sans pourtant demander à Dieu. Mm. Mais Dieu est d'accord avec eux. Mm. Les choses vont s'opérer parce que en toi, il y a un Dieu mm. et tu marches avec ces dieux-là. Et dans la prière prophétique, toi, tu vas commencer à déclarer des choses pour que ces choses-là arrivent futurement, tu vas les faire comme un dieu. Amen. En accord avec 1 Jean, chapitre 4, verset 4. La Bible dit, petit enfant, vous êtes des dieux. Car ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Quand tu es un dieu, c'est là que tu as le pouvoir d'appeler les choses dans ta vie pour que ces choses-là viennent. Voilà pourquoi quand tu pries pour quelque chose, il faut avoir toujours l'habitude d'appeler les choses par son nom. Et les choses vont t'écouter, ces choses-là vont venir. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. Pendant que l'autre personne cherche, et une prière prophétique. C'est aussi une prière qu'une personne qui peut le faire ça. C'est une personne qui est consciente mmh. du pouvoir et de l'autorité que Dieu lui a donné. Mmh. Amen. La Amen. Bible dit ceci. Ton Dieu okay. ordonne que tu sois oui. puissant. Amen. Oui. En ce moment-là, toi, tu ne vas pas commencer à demander des choses. Dieu fait ceci. Mmh. Mais toi, avec le pouvoir que Dieu t'a donné, tu dois commencer maintenant à réaliser des choses par ces pouvoirs-là. C'est comme un secrétaire qui a les cachets d'une entreprise. Le chef d'entreprise n'est pas là. Il a donné toutes les responsabilités dans les mains de ces secrétaires là, et le secrétaire là n'a pas besoin d'appeler encore le patron là où il est dans le voyage pour demander son avis mais tout ce que les secrétaires peuvent faire il doit décider à la place de son patron et dieu nous a donné le pouvoir c'est pour cela que vous verrez jésus quand il montait il a dit ceci vous allez faire tout ce que moi j'ai fait vous allez même faire plus que ce que moi j'ai fait parce qu'il savait le pouvoir qui était en nous si on n'arrive pas à agir comme des dieux, ou comme des hommes que Dieu a envoyés, des fois parce que nous ignorons le pouvoir et l'autorité que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Si tu fais des recherches, tu verras, il y a d'autres personnes qui ignorent les prières prophétiques. Il y a d'autres personnes qui disent que les prières prophétiques n'existent pas. Mais moi, je te dirais qu'une prière prophétique existe parce que pendant que toi, tu es en train de déclarer des choses dans ta bouche, tu es en train d'appeler ces choses-là à arriver dans ta vie. Et quand tu es en train de faire des choses comme ça, tu ne peux pas avoir des doutes dans ton cœur. Il faut croire à ce que tu es en train de dire que toutes ces choses-là, ça va arriver dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé le livre d'Ézéchiel Commence au chapitre 1, verset 1 plutôt. Ézéchiel 37, le verset 1, je lis la parole du Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de mm -hmm. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, mm -hmm. et à la surface de la vallée. Mm -hmm. Ils étaient complètement secs. Il me dit... Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre J'ai répondu, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés, Écoutez la parole Attends. de l'Éternel. C'est Dieu qui va visiter Ézéchiel. La Bible dit, il va lui transporter dans un valet où il y avait des ossements, des os qui étaient sèches. Ce qui m'a étonné dans ces versets, Dieu qui est omniscient, excusez-moi, omniscient, omnipotent, c'est-à-dire c'est Dieu qui connaît toutes choses. Mais il doit demander la vie d'un homme en lui demandant, fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peuvent vivre encore? Si vous regardez dans d'autres versions, particulièrement dans ma version, Dieu dit ceci à Ézéchiel. Parlez en prophète. Dans d'autres versions, il dit prophétise. Mais dans ma version, il dit parle en prophète. C'est-à-dire, ce que toi tu es, par l'autorité que toi tu as tu dois commencer à parler sur une chose qui n'a pas de vie. C'est Dieu qui va demander à Ézéchiel. Pourquoi Dieu va demander à un homme? Parce que Dieu a déjà donné le pouvoir à cet homme-là d'agir aussi comme un Dieu. Mais un enfant de Dieu qui n'est pas conscient de ses pouvoirs, il n'est pas conscient de cette autorité. Il ne peut pas avoir l'autorisation ou la conscience de d'agir comme un Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois quand nous prononçons des choses, ou nous déclarons des choses, ou nous disons des choses par ignorance, il y a des choses qui arrivent et qui s'accomplissent parce qu'en nous, il y a un Dieu qui habite en nous. Lorsque toi tu dis des choses, en réalité, ce n'est pas toi qui es en train d'opérer, mais c'est le Dieu qui est en toi, c'est lui qui est en train d'opérer dans ta vie. Nous devons prendre conscience que tout enfant de Dieu qui a les révélations de Jésus-Christ, il a la capacité d'agir comme un Dieu à la capacité lorsque tu commences à parler les choses vont te comprendre les choses vont t'écouter et les choses elles vont changer Amen. mais c'est le problème de la conscience est ce que tu peux continuer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 Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit. Écoutez, c'est Dieu qui va maintenant donner des paroles que Ézéchiel va commencer à déclarer sur les ossements desséchés. Voilà pourquoi Jésus dira ceci. « Si ma parole habite en vous, une personne qui est habitée à la parole de Dieu, une personne que Jésus habite en lui, cette personne a la capacité d'opérer comme un dieu. » Ça, ce sont des choses qu'un enfant de Dieu, je parle d'un enfant de Dieu qui a récit Jésus-Christ, comme seigneur et sauveur. cela ne dépend pas d'être un pasteur ou un prophète des ministère ou un évangéliste de ministère mais il suffit d'avoir Jésus Christ en toi et que la parole de Dieu habite en toi Amen. en ce moment là c'est la même parole qui habite en toi que toi, tu vas commencer à prononcer, à déclarer, et tu verras les paroles vont commencer à prendre forme d'un corps. Si beaucoup des enfants dédiés de au jour d'aujourd'hui sourd, c'est parce que nous manquons la connaissance de ces choses. Quand on te dit tu dois faire la prière prophétique. On ne te dit pas de dire Seigneur des descend afin que tu puisses agir. Mais par la puissance et l'autorité qui est en toi, tu dois commencer à déclarer des choses comme un Dieu. Et tu verras des choses vont commencer à s'accomplir. Écoutez, moi je veux que Chacun de nous puisse prendre cette conscience. Chacun de nous puisse comprendre que je ne suis pas un simple chrétien, mais je suis un Dieu sur la terre. Amen. Je peux opérer dans la dimension où le monde ne peut pas opérer. Je peux déclarer dans la dimension où le monde ne peut pas déclarer. Nous n'y arrivons pas à arriver dans cette dimension parce que nous, nous, nous ignorons beaucoup de choses dans la spiritualité. Un enfant de Dieu ne vit pas par son corps, mais il vit par son esprit. Voilà pourquoi... Ephésiens nous parle de prières, mais de prière en esprit. Parce que quand tu pries en esprit, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est d'accord avec toi et tout ce que tu vas déclarer, cela arrivera. Amen. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, tu verras. Tout ce que nous pouvons voir sur le miracle, on les traite comme des, des occultistes. De comme le magie. Mais il y a d'autres choses qui se font. C'est parce que ces gens-là, ils ont compris la spiritualité dans une dimension élevée. Mm, amen. Ce n'est pas question de magie parce que la magie n'est pas plus que la puissance de Dieu. Amen. Dieu est au-dessus de toutes choses, mais il doit connaître comment est-ce que Dieu agit. Mm. Moi, je crois aux prières prophétiques. Je sais qu'un enfant de Dieu qui marche avec Dieu, qui a la crainte de Dieu, s'il si déclare des choses, ces choses-là vont s'accomplir. Tu peux dire Amen. amen. La deuxième chose, j'avais parlé des actes ou des actes prophétiques. Écoutez, quand on parle des prophétiques, nous voyons des déclarations des paroles qu'une personne est tentée de prédire des paroles qui doivent arriver. Quand on parle des prophétiques, cela veut dire des paroles doivent sortir. Les choses doivent arriver plus tard. Voilà pourquoi Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise, prophétise, prophétise. Et c'est Dieu lui-même qui va donner ses paroles à Ézéchiel. Et nous, nous nous avons la parole de Dieu. Nous, nous avons Jésus-Christ en nous. On n'a pas besoin d'aller emprunter des paroles quelque part parce que la parole habite déjà en nous. Et ces paroles-là que nous devons déclarer, les mêmes paroles, écoutez, ce sont des promesses de Dieu. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, tu dois prendre conscience à lire la parole de Dieu, à rester longtemps dans la parole de Dieu, parce que c'est là, c'est là et la base aussi d'une personne pour, qui peut amener une personne d'être prophétique. Sont des actes prophétiques. <rire> Écoutez, dans des actes prophétiques, je vais dire une chose. Dans la vie, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des moments où quand tu passes dans des difficultés, tu ne sauras plus quoi parler. Non parce que ne veux pas parler, mais tu sens une douleur dans ton cœur et tu n'arrives pas à s'exprimer. Et à ce temps-là, tu dois poser des actes, mais des actes qui parlent, parce que ce sont des actes hein, prophétiques. Dans la vie il y a des actes qu'une personne il peut poser. Quand tu poses ces cartes-là, ces cartes-là remplacent tes paroles. Tu comprendras que tes actes ça va commencer à parler, à parler et à parler. Parmi les actes que j'avais pris la première des choses, j'avais bien aimé parler de l'offrande. Écoutez, frères et sœurs. L'offrande, d'abord, hein, c'est une acte de reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Alléluia. L'offrande, premièrement. C'est un acte de reconnaissance. L'offrande aussi, c'est une adoration. Mais l'offrande aussi, c'est une acte qui parle. Écoutez, ton offrande peut parler plus que ta prière. Parce que lorsque nous prions, des fois, tu n'arrives pas à expliquer des choses bien devant Dieu. Tu n'arrives pas à parler avec précision. Mais lorsque tu poses un acte prophétique dès l'offrande, cette offrande-là va parler plus que des paroles que tu peux exprimer devant Dieu. Voilà pourquoi tu verras des personnes qui connaissaient l'importance de l'offrande dans la Bible sont prêts à offrir à Dieu lorsqu'il y a un problème pourquoi ils savent que peut-être que si lui il s'est présenté devant Dieu il n'aura pas la capacité de parler mais son offrande comme Dieu aime l'offrande l'offrande c'est la reconnaissance l'offrande c'est un acte d'adoration l'offrande est aussi et être une acte prophétique. Écoutez, à l'époque, j'étais vraiment jeune. J'ai entré tout le temps dans des hôpitaux avec mon père. Partout où il était, s'il si va faire une semaine, deux semaines, j'ai parté avec lui, j'ai resté avec lui. Une fois, on était parti dans un hôpital, c'était loin. Lorsqu'il est sorti, il avait pris 300 aïeux à cette époque-là. 300 aïeux. Je sais pas si vous connaissez ça. Non, elle n'était pas encore née elle. 300 aïeux. On m'a donné, elle, il m'a donné ça. Lorsque j'ai pris ça, j'ai commencé à tourner cela. À cette époque, je ne connaissais pas vraiment Dieu, je vendais des cigarettes. J'avais acheté Ambassade, passage au Capi, où je connais tout ça. J'ai acheté trois, trois, trois, trois, j'ai commencé à vendre. Quelques temps après, je suis passé dans des fardes. Quelques temps après, je suis passé dans des gâteaux, des bacali à Première Rue de Limité. Je ne sais pas, quelques personnes peuvent connaître. Quelques temps après, j'ai passé à vendre des bouteilles de kito, kito, là quelque chose comme ça c'était juste pour 300, 300 ailleurs. Mais je suis allé dans une dimension où ça commence à m'amener à avoir encore plus d'argent. Pour vous dire que lorsque nous posons un acte, cette carte-là peut commencer à parler et faire des choses puisque c'est que toi-même, tu pouvais parler dans ta bouche. Est-ce que tu peux dire amen? Amen, amen? Écoutez, parmi les choses que le diable peut combattre dans la vie des enfants de Dieu, amen. il ne va pas seulement te donner des faiblesses dans des prières, mm. mais il va aussi t'empêcher d'offrir à Dieu correctement. Parce qu'il sait l'importance de l'offrande. Un mm. père mm qui est prophétique. Lorsque son fils sort d'un pays dans un autre pays, il va prendre un symbole de l'argent. Il va parler sur cet argent-là Il il dira dans tout ce que tu vas faire, mais cet argent-là. Tu verras des personnes comme ça, s'ils si entrent dans les commerces ou dans d'autres choses, ils vont te prospérer. Il y a d'autres personnes vous faites avec lui les commerces ou le business, vous le verrez seulement avancer. Toi, tu peux penser que il a quelque chose, mais oh, il a la bénédiction de son père parce que son père était prophétique. Son père avait posé un acte. Non seulement il avait parlé, mais il avait posé un acte. Et à Dieu aussi. Lorsque tu vois des choses ne marchent pas bien, lorsque tu vois que tu as déjà beaucoup prié, tu as gêné. Arrête-toi maintenant dans des prières. Commence à poser des actes prophétiques. Lorsque tu prends ton offrande, tu parles sur ton offrande. Tu parles sur ton offrande. Tu parles sur ton offrande. Tu, tu, tu les donnes à Dieu les choses que toi tu ne peux pas dire l'offrande de là ça va commencer à parler à ta place écoutez moi je donne toujours les témoignages de ma vie toujours, ça peut écouter Son arrivée, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont prié vous savez, une fois j'étais parti au Congo Je suis allé visiter un serviteur de Dieu, je le connaissais depuis longtemps. Il priait vous. Quand je suis entré dans sa maison, j'ai regardé sa maison, je disais, mais cet homme, sa maison, ne peut pas être comme ça. Seulement les chiens pour s'asseoir. C'était compliqué. À l'époque, on était avec ma, ma femme jean n'était pas encore là. Lorsque je suis retourné ici en France, j'ai pris 300 euros. Elle est là mais elle ne sait pas. Enfin, elle ne sait pas. J'ai pris 300 euros. J'ai posé dans une enveloppe. Il y avait un papa qu'on était avec lui ici à l'église. Il partait à Kinshasa. J'ai prié sur cette enveloppe-là. Je lui ai donné, je lui ai dit, va à Kinshasa. N'ouvre pas cette enveloppe-là donne à cet homme-là qu'il achète des fontaines dans sa maison. Et lorsque cet homme-là, il a pris cet argent, il commençait à m'appeler tout le temps. Lorsqu'il m'appela, j'entre dans ma chambre, je me mets à genoux, il prie pour moi. Lorsque, écoutez, moi, j'ai jamais pris du temps en disant Seigneur, regarde-moi Donne-moi des enfants, avant qu'elle arrive. Vous devez savoir, des saints prophétiques peuvent parler là où toi tu ne peux pas parler. Peut dire des choses là où tu ne peux pas dire des choses. Je vous dis pas des choses que moi je ne fais pas. Je vous dis toujours des choses que moi j'ai fait Une fois que je suis allé prêcher dans une église, je vois cette église-là, c'est un peu compliqué. Je leur ai demandé de faire la totalité de l'argent où ils peuvent mettre des carreaux dans cette église-là. Avant, mon Seigneur, ne sait pas. Lorsque je suis arrivé ici, si j'avais des difficultés compliquées. Mais j'ai fait des efforts. J'ai pris l'argent et j'ai mis. J'ai envoyé dans cette église-là, je les C'est Ce qui va manquer, rajouter, mettez des tarots dans votre église. Mais à chaque fois que je fais des actes comme ça, je parle sur l'argent que moi je donne. Je parle sur les offrandes que moi je donne. Pour que ces offrandes-là, si ça ne va pas me suivre, ça va suivre ma fille. Si ça ne va pas suivre ma vie, ça va suivre mon époux. Si ce n'est pas ça va se tout toute ma famille. Parce que si c'est au moi je parle. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. Je vous parle de l'achat de la salle. J'étais au Congo, j'ai dormi. J'ai vu un homme de Dieu venir vers moi. Il me dit, vous allez acheter une salle et donne-moi l'offrande et je paierai pour toi j'ai pris 7 dollars je lui ai donné en revient comme ça j'étais dans une maison où on louait je me suis dit Sia. je regarde dans ma poche, je j'avais plus rien j'ai pris le costume et mon veste que j'avais j'aimais beaucoup ça j'ai bien emballé cela et j'attendais ma nièce pour m'accompagner aller prêcher dans cette église-là. Ma nièce, elle faisait l'autre. Je dis, ah, je viens de l'Europe, à pied. Je vais commencer à marcher avec des sachets comme ça, tout le monde va me regarder. Elle fait longtemps, elle fait le ça. Je vais partir. Je suis parti comme ça, juste à cet homme-là. Je lui ai donné cela. Et il a prié pour moi à cause de l'achat de la salle de cette église. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, ils donnent pas l'argent parce qu'elles veulent aimer, mais ils donnent l'argent parce que Dieu le met la personne de donner l'argent. Okay. <rire> parce que il y a un acte qui a été déjà hein, posé et toute personne qui vont être liée dans cette alliance là, Dieu le bénirait et il bénira aussi leur famille. Ah. Vous savez pourquoi Parce qu'il y a un acte qui est déjà posé. Amen. Quand nous parlons des liens familiales, oui. vous savez d'où viennent les liens familiales oui. Les liens familiales viennent dans une part, un pacte qui était fait. Oui. Cela veut dire, ça peut être une famille qui va se réunir. Oui. Peut-être qu'ils vont commencer à parler de quelque chose. Oui. Peut-être il y a aussi des sacrifices qui peuvent se faire. Ce sont des actes qui sont posés. Et voilà, les problèmes peuvent partir toute la famille pendant des générations. Les occultistes connaissent ces choses. Les sorciers connaissent ces choses. C'est nous les chrétiens que nous ignorons des actes prophétiques ou les actes des offrandes. Moi, je le fais beaucoup. Moi, je le fais beaucoup. Il y a certaines personnes, si c'est ton cas, excusez-moi, ici à l'église, il peut venir vers moi me dire que, parce qu'il y a un problème. Je peux prier, prier. Il y a d'autres, ils ne vont pas comprendre, je peux sortir l'argent. Je lui ai dit, prends cet argent, va poser là où tu vas faire quelque chose. Il ne faut pas comprendre pourquoi pasteur m'a donné cet argent. Je le fais déjà à l'église plusieurs fois. À plusieurs personnes. Il ne faut pas comprendre. C'était juste un acte. que moi, en tant que ton père, je t'ai béni. Comme moi, je t'ai béni, personne d'autre ne peut pas te dire. Et ce que toi, tu es en train de chercher, toi ou tard, tu l'auras toujours. Parce qu'il y a une personne qui est sacrée, qui a parlé. Est-ce que tu peux dire Amen, amen. Écoutez, un acte prophétique, on ne le fait pas à n'importe quelle personne. Un acte prophétique, on le fait à des personnes ou à des sacrés. Une personne qui est sacrée. Une personne qui est dans les sacrements. Regarde des personnes qui sont sacrées ou des choses qui sont sacrées, l'église est sacrée. Les hommes les sont sacrés. Les orphelins et les verbes, ce sont des personnes que Dieu lui-même avait donné une loi. Vous devez les supporter jusqu'à la fin. Mais quand tu poses des actes avec des personnes, de telles personnes, tu parles sur ton offrande. Et tu poses des actes dans leur vie. Sache-les très bien, même si ton problème peut prendre le temps, Dieu finira à régler ton problème. Oui. Amen. Vous savez, j'ai préparé ce message. J'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Pourquoi Parce que. Il y a des choses qui arrivent dans nos familles. Des fois, ça nous laisse avec des blessés dans le cœur. Mais or, oh, des actes prophétiques peuvent arrêter aussi beaucoup de choses dans nos familles. Alléluia. Amen. Écoutez, si tu lis dans le livre de, Anne, de, de, de Samuel, chapitre 1, au verset 1, tu descends. Tu verras que Sam, elle, Anne, elle montait, aller prier à Siloé. Elle ne montait pas même vide. Elle montait toujours avec quelque chose. Elle priait. Elle posait aussi son offrande. Ce que Anne disait à son offrande, cher, tu ne sais pas. Les jours où Élie va venir devant Anne pour lui dire, mais il va ou comment parce qu'Anne était au bout. Parce qu'Anne ne pouvait pas parler. Et moi, je pense qu'à ce temps-là, ce ne sont pas les de Anne qui pouvaient parler. Mais ce sont des enfants qu'il a portés chaque moment à la maison de Dieu. Et vous allez comprendre, elle calme comme un homme prophétique. Elle il sait que sa femme avait des problèmes. La Bible dit, il donnait toujours double portion de l'offrande dans la vie d'Anne. Pourquoi double portion Parce qu'Anne avait un problème de concevoir ou avoir des enfants. Et Anne, à chaque fois, elle apportait ses enfants dans la maison de Dieu. Mais les jours où la Bible nous dit, Anne était dans la présence de Dieu, elle n'arrivait plus à parler, il y avait question son, ses lèvres qui bougeaient en ce moment là ses offrandes avaient pris relève l'offrande a commencé à parler à la place des paroles de Anne l'offrande est allée chercher Elie là où il était pour revenir là où Anne était pour déclarer des choses dans la vie de Anne et Elie va chasser elle. Anne dans, la, dans, dans, dans le temple il dira Sors, vas-y, parce que Dieu a écouté ta prière. Écoutez, un nom de Dieu, c'est quelqu'un qui est sacré. Lorsque tu poses des actes dans sa vie, tu dois les savoir. Tu es en train de déclencher un miracle aussi dans ta vie. L'Église de Dieu. C'est un endroit sacré. Lorsque tu poses un acte dans cette assemblée, tu dois aussi les avoir. Tu es en train de provoquer un miracle dans ta vie. Les orphelins et les veuves, ce sont des personnes que Dieu considère. C'est pour cela que la Bible dit. C'est lui qui prend charge des orphelins et de veuves. Tu verras dans l'église primitive, c'était à cause d'eux, ils avaient élevé l'option des diacres pour commencer à s'occuper des veuves et des orphelins. Une personne qui ne sait pas considérer les sacrés, cette personne-là, il ne peut pas vivre autant de miracles dans sa vie. Mais si tu sais considérer les sacrés, tu verras, Dieu va commencer à faire beaucoup de choses dans ta vie. Souvent les chrétiens, vous pensez que le pasteur, ils ne font pas des offrandes. Mais tout ce que les hommes de Dieu font, peut-être vous ne savez pas. Vous pensez que les hommes de Dieu, ils ne font que récolter vos argents. Mais je vais vous dire une chose. Un homme de Dieu qui est prophétique. C'est un homme de Dieu qui, qui ne sait pas seulement prier, mais il sait aussi poser des actes prophétiques. Amen. Les hommes bénis de Dieu, cela ne nous fait pas écarter des actes et des prières prophétiques. On a des familles. On a des foyers. Et nous avons aussi besoin de la main de Dieu. Je disais, Il est acte prophétique. Peut arrêter la malédiction de ta famille. Souviens-toi des Job. Les enfants de Job, la Bible dit, à chaque fois les enfants des jobs sortaient pour aller faire des festins. Mais lorsqu'ils vont retourner, Job va préparer des offrandes. Lisez la Bible. Job il prépare pas l'offrande pour tous ses enfants mais il prépare pour chacun de ses enfants vous savez ce que Job disait dans ces offrandes là qui pouvait maudire les enfants de Job qui pouvait détruire la vie de Job si Dieu ne le permet pas Frère, nous devons le savoir le diable est en train de nous mettre dans l'ignorance de beaucoup de choses. Tu ne peux pas écarter l'offrande à côté et tu restes toujours dans la prière. Même si tu as prié longtemps, mais tu dois aussi parler sur tes offrandes et poser cela. Moi, j'ai connu un homme. On était avec lui à l'église en Angola. Cet homme-là, quand il donne les offrandes, il donne à tous ses enfants, à lui-même, et ils vont aller donner les offrandes. S'il si y a la contribution dans l'Église, cet homme-là, il va donner sa propre contribution, il donne aussi des contributions pour ses enfants. Ça, c'est le comportement d'un homme prophétique. Il sait qu'un jour, je ne serai pas là. Mais ce que je suis en train de le faire. Dieu se souviendra de ça. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. amen. L'offrande prophétique peut aussi arrêter la mort dans ta famille. Frère, il y a des familles t'es en train de perdre des personnes chaque année chaque année des fois des mois après mois des personnes qui sont parties des fois tu vois perdre quelqu'un dans ta famille même toi même tu dis ah mais cette personne il n'était pas malade il n'y avait rien qui s'est qui est arrivé dans sa vie mais comment il est mort des fois vous vous posez des questions toi en tant qu'enfant de dieu Frère, ne te limite pas seulement à prier. Prends une offrande. Plaire sur cette offrande-là. Dis des choses sur cette offrande-là. Et prends cette offrande. Va poser ça dans la maison de Dieu. Ou va donner ça dans la vie d'un homme de Dieu. Frère, à cause de ce que toi tu es en train de faire, tu vas déclencher un miracle. Combien des enfants de Dieu Tu vois qu'on est en train d'entrer dans une autre année. Tu as beaucoup souffert dans cette année-là. Je ne parle pas des actions de grâce, mais je parle d'un acte prophétique. Combien des enfants de Dieu Il y a la même chose qui arrive dans ta vie tous les temps. Fais ceci, ça te donne la, le même résultat. Si tu es une personne qu'on te renvoie dans le travail sans pourtant faire quelque chose, cela, ça t'arrive souvent. Des fois, dans ton mariage, il y a quelque chose de bizarre. Ça t'arrive souvent. Des fois, les pasteurs ont prié. Des fois, toi-même, tu as fait des programmes de jeunes, tu as prié. Des fois, tu as aussi donné des sujets à d'autres pasteurs qui sont priés. Fais enfin, ce qui reste en toi. De faire les actes prophétiques. Écoutez, souvent nous parlons que Bakongo ce sont des sorciers. En réalité, Bakongo ce sont des sorciers. Mais s'il y a des personnes qui savent parler sur la vie de leurs enfants, ce sont des Bakongo. Frère, il ne laisse jamais son fils partir quelque part sans pourtant prononcer des paroles dans la vie de cet enfant-là. Il ne le fonge, il ne laisse jamais. Si tu remarques, un papa mon Congo qui est trop dans les choses de ma Congo, lorsque son fils va prendre un salaire, il va parler sur si ce salaire-là Il va disséper dans toute la famille. Vous savez pourquoi? Parce que si un jour, un oncle ou qui que soit va parler sur la vie de son enfant, ça ne va pas lui prendre. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu avais mangé mon argent. C'est un acte prophétique. Et si toi, en enfant de Dieu, tu ne connais pas toutes ces choses, tu vas vivre dans le malheur et dans le malheur. Les diables imitent seulement les choses qui ont Dieu. Les diables ne prend pas des choses quelque part. Il imite seulement les choses qui sont dans la Bible. Mais si tu es quelqu'un qui est sage et prophétique, tu vas commencer à poser des actes. En Europe, donner une offrande de 500 euros ou de 1000 euros, c'est tout un problème. Mais ce n'est pas un problème pour un Kinois. Tu peux envoyer 500 dollars à un Kinois. Il écoute la voix de Dieu là où il est dans l'église. Il prend tous les 500 dollars là que tu lui as envoyé. Il donne. Tu sais pourquoi? Parce que. Ils comprennent là où viennent les bénédictions de Dieu. Amen. Mais nous qui sommes ici en Europe, pour faire sortir une offrande qui peut te faire mal au cœur. Lisez-moi Psalm 126. Lisez-moi 126 verset 6. Lisez-moi, je vais terminer là. Rapide, s'il vous plaît. Puis sommes 5 à 6, verset 5 à 6. Puis puissons, c'est pas compliqué de trouver. Nous utilisons la parole du Seigneur. Amen, la voix, papa. Ceux qui s'aiment avec larmes, maçonneront <coughs> avec chant d'allégresse. Celui qui marchait en pleurant, quand il porte la sémence, et revient avec l'allégresse, quand il porte ses germes. Parole du Seigneur. Celui qui sème avec l'âme. Tu imagines, toi, tu veux faire une offrande prophétique, mais tu n'as pas eu mal au cœur à l'offrande que tu es en train de donner. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, de prendre une offrande de béni, offrir à Dieu et que tu sens toi-même que le fond que tu es en train de donner, ça te fait trop mal dans le cœur. Ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Les offrandes où nous nous donnons ici, ce sont des offrandes habituelles. Une personne, lorsque son salaire passe. Il prend un euros, il met à côté, il va, il va changer ça à 5 parties. 5 euros, 5 euros, 5 euros. Et il pose ça quelque part. Il va commencer à porter chaque dimanche. Ça, ce n'est pas une offrande. Frère, ce n'est pas une offrande, ça. Frère, l'offrande, c'est l'expression de ton cœur. L'offrande, quand tu les connais, tu vas te sentir mal. Et quand tu te sens mal. La Bible dit quand tu vas récolter, tu vas récolter avec des gens d'allégresse. Voilà pourquoi, écoutez, vas-y à ça. Vas-y. La personne qui t'appelle, Yaya, je vais mourir. Yaya, je vais mourir. Quand tu vas aller là-bas, mets la peste devant lui. Toi, monte à la peste, lui va monter. Il pèse plus que toi. Tu sais pourquoi il pèse plus que toi Non, parce qu'il prend beaucoup d'argent. Mais parce qu'il a compris où, d où, d où vient la source de la bénédiction. Amen. Amen. Frères et sœurs, on doit changer notre façon de voir les choses. On doit changer notre façon de voir les choses. Moi, j'attends une personne qui peut décider à dire que. Moi, je vais mettre Dieu en épreuve. Je vais poser une de prophétique cette année pour l'année 2020. Je vous avais dit ceci un homme prophétique, il sait comprendre les changements des saisons. Ça arrive dans nos vies, tu es en train de vivre bien, mais ça arrive il y a quelque chose qui va changer pouf il y a des difficultés qui vont entrer. Et des fois, tu es en train de se battre avec difficulté là, tu ne sais pas quoi faire. Les prières, les prières, écoutez-moi très bien, les prières ne suffisent pas dans toutes chose. choses. Dieu t'attend aussi dans d'autres choses. Dieu t'attend dans d'autres choses. Vous ne trouvez pas ça bizarre. Vous ne trouvez pas ça bizarre. Un pasteur de l'Église. Pendant plus de 10 ans dans la même église, mais il n'a pas une seule veste de l'église là. Vous ne trouvez, vous trouvez, vous trouvez pas ça bizarre Vous ne trouvez pas ça bizarre C'est bizarre, maman. Vous ne trouvez pas ça bizarre Vous ne trouvez pas ça bizarre Manque. Manque. Manque de la connaissance du monde spirituel. on doit savoir où tu peux prendre ta bénédiction. Où tu peux prendre ta bénédiction. Nous avons la facilité de faire d'autres choses. Mais nous n'avons pas la facilité de poser des actes pour pouvoir sortir dans des, dans des problèmes. Les prières, je vais t'insister encore. Regardez, le même...